Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie de l'intestin grêle. Alors l'intestin grêle commence au niveau de l'angle du dino juginal. Je vais enlever cette partie de colon, le colon transverse, pour mieux voir. Et ici on distingue sur cette maquette le duodénum. Et l'intestin grêle commence au niveau de l'angle du dino juginal et se termine au niveau de la valvule héliocécale au niveau du colon. L'intestin grêle présente une longueur de 6 mètres et un calibre qui diminue progressivement. Il est situé dans l'étage sous-mésocolique, c'est-à-dire sous le mésocolon transverse, et remplissant la cavité abdominopilvienne. Il est composé d'une quinzaine d'onces intestinales, il existe environ euh, 16 onces intestinales, divisées en deux groupes. Un groupe gauche constitue le jugénome, les onces sont allongées transversalement, et un groupe droit, où les onces sont allongées verticalement, constituant l'ilium. Et il n'y a pas de différence ou de limite distincte entre le juginon et l'ilion. Après l'introduction à la configuration externe de l'intestin grêle, maintenant on va parler de la fixité du site intestin. Comme vous savez très bien, il mesure à peu près 6 mètres et est disposé en forme intestinales. intestinale. Ces os intestinales elles sont mobiles les uns sur les autres et ils sont entièrement péritonisés. Et cet intestin, il est, fixe, il est fixé à la paroi euh, postérieure grâce à ce qu'on appelle le mésenter. Et cette mésentère, il présente une racine fixe et un bord libre qui est le bord intestinal. Donc cette racine du mésenter, il mesure à peu près euh, 15 cm. Donc il va de l'origine de l'intestin grêle vers euh, son abouchement terminal. C'est-à-dire il prend euh, origine au niveau l'angle de du denom du génal et il se termine au niveau de l'abouchement de l'hélium terminal au niveau de la ravule héliosécale et cette racine de maison terre, est présente à décrire trois portions ou trois segments un segment d'abord qui est oblique en bas et euh, à droite ensuite un segment c'est par là où il y aura l'abouchement ou au l'entrée du pédicule euh, mésentérique euh, supérieur, c'est-à-dire l'artère et la veine mésentérique supérieure, et enfin un segment euh, inférieur qui aussi oblique en bas euh, et à droite et qui se termine au niveau euh, de la valvule cécale. Cette racine, ou ce, ce mésentère, euh, il a la forme, on peut l'assimiler à une taille avec une racine et avec un bon intestinal qui va donc euh, euh, papisser toute la longueur, les 6 mètres de l'intestin grêle, et c'est une lampe porte-vaisseau. C'est à travers ces, ces deux feuilles qu'on aura le passage de euh, pédicules mésontériques. On a vu la, la, la définition, la, la situation la configuration externe et euh, la fixité. Maintenant, on va voir la configuration interne. Avant ça, on va euh, schématiser notre, euh, notre intestin grêle. Donc, on va représenter d'abord euh, le cadre du EDM avec le D1, le D2, le D3 et le D4. Et après, on va placer notre intestin grêle, Et, Ici, c'est l'angle du dinojuginal. Et on va représenter l'aisance intestinale. bien sûr représenter les deux parties, la partie verticale qui correspond au jugénome et la partie horizontale qui correspond à l'élion. Et pour étudier donc, la, la configuration interne, on va prendre un morceau de cet intestin et on va l'agrandir pour voir à quoi on ressemble. Donc, on ne va pas prendre par exemple euh, cette partie-là. et on va l'agrandir, on voit à quoi ressemble. Donc, euh, la, la structure de, de cet intestin grêle, elle, est, elle ressemble au, au, au, à l'ensemble du tube digestif, euh, sauf au niveau de, de la muqueuse, où il existe des particularités. On va voir. Et on va voir cette structure de l'extérieur vers l'intérieur. On aura bien sûr la séreuse ou on va la représenter en vert voilà. après on va trouver la musculeuse avec ses deux couches Superficielle et profonde, première couche, ensuite la deuxième couche, et ensuite la surmuqueuse, là où il se trouve les vaisseaux l'intestin grêle et enfin la muqueuse et cette muqueuse qui présente du repli à l'intérieur de la lumière intestinale donc il forme on dit repli c'est repli c'est les valvules cunivantes c'est les valvules cunivantes et si on prend par exemple une valvule cunivante et on va l'agrandir, on va trouver que cette valvule cunivante présente des structures c'est des vélocités c'est des virosités. D'accord Les villosités intestinales. Donc, le, le, la particularité de, de cette muqueuse, euh, c'est qu'il présente des, des replis qui s'appellent les valvules conniventes. Et au niveau de ces valvules conniventes, on a des villosités. Donc, la, la, la, la fonction de ces valvules conniventes avec les villosités, c'est d'augmenter la surface d'échange. Euh, entre donc, euh, le, le, les aliments les, les euh, qui passent dans le, le, la lumière intestinale et les, le, le, le, le, la sucreuse, là où il y a la vascularisation de l'intestin pour faciliter l'échange, d'accord Parce que la principale euh, fonction de l'intestin grêle c'est l'absorption. Donc euh, pour avoir cette fonction, pallier à cette fonction d'absorption, et il faut avoir une surface d'échange très importante vous avez très bien l'intestin grêle, il est du calibre euh, un petit calibre donc euh, pour amplifier cette, cette, cette surface d'échange on a ces, ces valvules ou ces replis des valvules conniventes, en plus des qui amplifient ces surfaces d'échange permettant euh, la principale fonction de L'intestin qui est l'absorption. Alors maintenant, on va euh, étudier la vascularisation de, de, de l'intestin grêle. Euh, on va utiliser donc le même schéma, ce schéma de euh, mésentère. Et on a dit tout à l'heure que le mésentère, c'est une lampe porte-vaisseau. Donc c'est une lampe porte-vaisseau pour l'intestin grêle. Euh, ici, on reconnaît sur le schéma l'artère euh, mésentérique euh, supérieure qui est une branche de, de l'aorte abdominale et cette artère mésentérique supérieure elle va passer en avant du processus incinatus ou petit pancréas de Winslow croise la face antérieure du deuxième diodéno et on a dit tout à l'heure qu'il va pénétrer au niveau de la euh, partie moyenne c'est-à-dire le segment vertical de la racine de mesentère. Donc, on n'a qu'à continuer notre, notre dessin et on va faire descendre l'artère mésentérique supérieure qui va se diriger vers la valvule héliocéca. Voilà donc l'artère mésentérique supérieure qui va donc dessiner, qui va avoir une obliquité. Euh, en bas et à droite et comme vous savez très bien cette artère mésentérique supérieure il va donner la vascularisation de l'artère de l'intestin grêle par son flanc euh, gauche et par son flanc droit il va donner une bonne partie c'est à dire vascularisation artérielle du colon droit Donc, voici l'artère mésentérique supérieure et descend dans, dans le feuillet ou dans le, le mésentère. Et ici, on va représenter, bien sûr, ici, c'est le bord libre de mésenterre. mésentère. Et ici, c'est l'intestin, bien sûr, l'intestin grêle qui est là. Je vais représenter juste une petite partie de, de, de cet intestin grêle. Voilà, donc ici c'est la racine, ici c'est le bord libre, c'est le bord intestinal. Et comment cette artère mésentérique euh, supérieure va vasculariser cet euh, intestin gris Bien sûr, vous savez très bien que cet intestin il fait 6 mètres à 8 mètres. Donc c'est en rapprochant du bord libre en formant ce qu'on appelle des arcades des arcades bordantes donc on aura des arcades de premier ordre du de deuxième ordre de troisième ordre jusqu'au quatrième ordre et à partir de ces arcades de quatrième ordre on aura des vaisseaux droits qui vont aller directement Vasculariser l'intestin. Donc, par son flanc gauche, il va donner des arcades de premier ordre, deuxième ordre troisième, ordre, troisième ordre et quatrième ordre qui se rapprochent de l'intestin et ensuite donner des vaisseaux droits qui vont vasculariser la paroi intestinale et cette vascularisation euh, artérielle par l'artère la mésentérique supérieure c'est une vascularisation nourricière et on a la vascularisation veineuse qui est la plus importante qui est calquée sur la vascularisation artérielle et cette vascularisation veineuse c'est une vascularisation type fonctionnelle c'est à dire il va drainer tout le sang de l'intestin grêle et qui va partir ou va se drainer vers la veine mésentérique supérieure. Et comme vous savez très bien, cette veine mésentérique supérieure, elle va s'anastomoser en arrière, de, à la face postérieure du lysme pancréatique, avec le transplénomésoraïque pour former le transport qui va aller vers le foie. Et bien sûr, la principale fonction de l'intestin grêle, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'absorption et c'est grâce à cette vascularisation eh, veineuse que ces aliments, ces, ces nutriments absorbés vont rejoindre donc, la, la, la, la veine mésentérique eh, supérieure pour aller vers le transport et ensuite va, vers le foie qui est le premier filtre de l'organisme là où vont être stockés.